Bonjour et bienvenue à CRFRH 88.1 106.7 à la question métier avec mon ami Marco Veljander. Bonjour à notre quatrième épisode. Marco, comment Bonjour ça Dan, va? Ça va bien, merci et toi. Très bien, merci. On continue avec notre épisode, puis tu commences le sujet. Oui, donc euh, peut-être euh, revenir ou faire un petit un petit euh, résumé très, très rapide euh, du dernier épisode. Donc, on avait couvert la période euh, 1632 à, à 1663. Donc, la, la période où il y a vraiment le, le début de l'enracinement des, des colons français dans la vallée du Saint-Laurent, après le, le retour, euh, donc euh, une fois que la, les, les frères Kirk qui avaient pris Québec durant trois ans là, avaient, avaient laissé la, la ville donc euh, aux Français à nouveau. Et euh, on, on a pu apprendre comment les Français ont finalement fait venir des familles, ont commencé à coloniser, à peupler la, la vallée du Saint-Laurent. Et on a, on a couvert cette période-là, la, la, la mort de Champlain. Euh, et on, on, on réalise également donc, euh, comment les, les, les Canadiens ont pris racine sur le territoire, ont appris les voies des Amérindiens pour vivre euh, sur le territoire. Et euh, on, on, donc on, on a pu faire le tour là, de cette, de cette période-là. Alors, euh, pour, pour cet épisode-ci, on va continuer donc de remonter le, le fil du temps et on va se, se rendre donc euh, avec euh, le début des années 1660, euh, 1663 pour être plus précis, avec euh, l'instauration d'une colonie royale euh, de quant à, à la Nouvelle-France. Alors que jusqu'à ce moment-là, la, la colonie était euh, plus un, un monopole privé qui était une sorte de monopole mercantile qui était... Euh, basé sur la traite des fourrures. Donc, dans ce contexte-là, on avait la compagnie des 100 associés là, qui avait été créée par Richelieu en 1627. Et euh, donc, dans ce contexte-là, euh, il y avait toujours, mettons, une certaine réticence de peupler le, le territoire euh, parce que pour les investisseurs de, de ce monopole-là, euh, il n'y avait pas de retour sur investissement à court terme. Donc, il y avait peu d'intérêt à, à coloniser puis à défrayer les coûts pour faire venir des, des familles et des, des colons. Donc, euh, on est passé là, à 700 colons en 1650. Euh, il y a eu une croissance naturelle de la, de la population euh, qui s'est rendue à 3000, 3000 habitants là, en 1663. Sauf que pendant la, la même période, au même moment, on avait environ 60 000 euh, colons dans les colonies anglaises. Donc, on, on voit qu'on était pratiquement là, donc 20 fois moins nombreux. Donc, là, Dans la course démographique, la Nouvelle-France accusait un retard tu sais, qui représentait une sorte de... De, de fragilité devant la, la capacité de, de, de, de garder, euh, garder le, le, le, le pays sous, sous le contrôle français euh, et, et la colonie. Donc, euh, à partir de 1663, la France était dans une position dominante euh, en Europe et euh, Louis, Louis XIV et son ministre qui était Jean-Baptiste Colbert, euh, qui, avait pris le, le, qui était en, en position depuis quelques années, donc, ont décidé de prendre charge personnellement de, de la colonie. Et euh, disons, de, de, tout, euh, de, de tout revamper l'administration de la colonie dans le but, de, de, disons, d'en de, faire une colonie qui allait être plus indépendante économiquement et qui allait pouvoir croître euh, avec, euh, avec le temps. Donc, on va euh, d'une part euh, créer un, une sorte de réorganisation administrative. Le gouverneur général va demeurer. Mais il va y avoir un, une figure qui va s'appeler l'intendant qui, lui, va s'occuper davantage là, du développement économique, des affaires internes de la colonie le gouverneur général s'occupait davantage des, euh, des relations externes, des, des affaires euh, diplomatiques militaires. Donc, euh, le, le, plus, euh, le plus célèbre là, des, des intendants, ça sera Jean Talon qui est le premier. Euh, je pense qu'on connaît assez bien Jean Talon comme étant un homme là, qui, a, qui a joué un rôle important dans le développement de la, de la Nouvelle-France. Alors, euh, on n'a pas besoin d'aller trop dans le détail devant ce, ce personnage-là, mais il a joué quand même donc, un, un rôle important. Et euh, donc, de 1663 à 1673, euh, il va y avoir beaucoup de, de fonds qui vont être injectés dans, dans la colonie pour introduire euh, des, euh, donc des soldats et euh, des milliers de colons. Euh, donc, ça sera une période d'immigration massive, la plus importante pour, euh, pour l'époque de la, la Nouvelle-France. Et ça, ça va avoir comme résultat de, de transformer la, la, la vallée du Saint-Laurent euh, dans une série d'établissements comptoirs, disons, beaucoup plus euh, dédiés aux traiteurs. Euh, et euh, aux missionnaires. Et là, ça, ça transformait la colonie davantage dans une communauté euh, européenne en Amérique. Alors, on, on, on transformait, disons, le, le tissu euh, social de, de la colonie. Et euh, donc, le, le, le vaste programme qui a été mis en place visait à, à, à développer économiquement la Nouvelle-France pour euh, pouvoir euh, la, la rendre plus autonome. Et aussi, ça visait euh, donc dans, dans, parmi les, les, les obligations ça visait à, à maîtriser la, la menace iroquoise parce que, comme on a vu dans le dernier, euh, dernier épisode, il euh, y, y avait une, donc, des, des, des, une guerre franco-iroquoise euh, franco qui, euh, qui, qui était là inter, de manière intermittente. Et euh, la, la, la, mettons, la Ligue iroquoise menaçait carrément la survie de, de, la, de la colonie en faisant des raids au nord et en, en allant capturer les canaux qui se promenaient là, entre les pays d'en haut, les Grands Lacs et la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'était une priorité pour, pour Colbert. Alors, quand, quand ils vont décider du chemin de prendre en charge la colonie, en 1665, on va envoyer plusieurs, plusieurs compagnies de troupes régulières françaises, dont le, le fameux, le, la, la fameuse compagnie Carignan-Salière, qui totalisait là, près de 1200 soldats. Et on va utiliser cette force-là pour essayer de mater, disons, la, la, la menace iroquoise euh, on va tenter en janvier 1666 d'aller de, de, de, de, au devant des, des Iroquois. Ça va être un échec. Euh, donc, on, on apprend à la dure à faire la guerre en Amérique, qui n'est pas du tout la même chose que, que de la faire en, en Europe. Euh, et euh, on va, mal, heureusement pour les Français, les, les Hollandais vont leur offrir un sanctuaire dans cette expédition-là. Et euh, beaucoup de blessés donc, vont devoir euh, leur vie finalement aux hollandais. Dans, ce, dans, dans cette expédition-là. Et à l'automne suivant, en 1666, euh, donc le, le seigneur de Tracy, qui était le, le, le, le dirigeant là, de la, du régiment Carignan-Salière, va diriger euh, une, une, ses troupes, et une milice de 400 Canadiens, euh, au pays des Mohawks. Et euh, donc, cette fois-ci, euh, devant l'avancée le, des troupes françaises canadiennes qui, qui avançaient au son des tambours, euh, donc une, quelque chose d'assez euh, impressionnant, euh, les Mohawks vont décider de, de fuir et de, de fuir la scène finalement pour éviter de, de, de combattre là, une force aussi massive. Et euh, donc, euh, devant, devant les, les, les dégâts qui seront créés parce qu'ils vont brûler le, le village, très peu de, de, de morts pour cette, cette expédition-là. mais y quand même des dégâts qui vont menacer la, la, la, le bien-être, disons, la survie des, des Mohawks. Euh, et devant cette menace-là, ils étaient aussi affectés par les épidémies et aussi étaient aux prises en guerre avec leurs leur voisins là, à l'est, au sud et à l'ouest, les Mohawks et, et la Ligue Iroquoise, finalement, vont décider de, de conclure une, une paix avec les Français à l'été 1667. Et euh, donc, euh, ça va être une paix qui va durer 18 ans. Et euh, dans, dans ce contexte-là, euh, la, la, la vie a pu reprendre un peu plus son cours dans, dans la vallée du, du Saint-Laurent, et ça va, ça va permettre justement d'avoir un influx d'immigrants qui vont venir, euh, d'avoir aussi la traite des fourrures qui reprend de manière plus, euh, plus substantielle. Alors, euh, donc, revenant là, à ce régiment Carignan-Salière qui, euh, qui avait été envoyé, on va offrir à, aux soldats de ce, de ce régiment-là de rester au pays, puis de, de, donc de coloniser. On va les, les placer euh, de manière euh, assez, euh, assez importante autour de la rivière Richelieu. Donc, c'était une façon aussi de, de s'assurer qu'il y a une, une zone tampon où euh, il y aurait des, des résistants à, à toute tentative là, iroquoise de remonter le, le Richelieu, de menacer la vallée. Alors, euh, c'est près de 400, euh, 400 soldats, donc des, des officiers avec, euh, avec leurs soldats qui vont se voir octroyer des seigneuries autour de, de la rivière Richelieu et ils vont devenir finalement des, euh, des, des colons à part entière de, de, de la Nouvelle-France. Et euh, donc... Euh, on va, on va avoir environ, donc on a 3000 immigrants français qui débarquent, donc entre 16-32 et 16 63. Et ça, c'est un petit, un petit aparté ici que je fais, c'est 80 de ces gens-là étaient, étaient des hommes. Alors, l'arrivée massive, donc déjà, on a, il y avait une grande, grande majorité d'hommes, on, on parle de, de six hommes pour, pour une femme dans, dans la colonie, fait un grand déséquilibre des sexes. Et là, l'arrivée de, de colons militaires va accentuer encore davantage ce, ce déséquilibre-là. Et euh, donc, on, on, d'une part, ça, je vous laisse aussi deviner qu'est-ce que ça représente euh, quand il a le temps de penser, disons, à ce que les, les jeunes les jeunes hommes qui étaient présents dans la colonie aspiraient quand ils partaient dans les bois, quand ils allaient faire des voyages de traite dans un monde autochtone qui était rempli de femmes, qui étaient libres euh, et où la notion de, de péché sexuel, ça n'existait pas. Donc, euh, je vous laisse deviner un peu quel genre de, de, de scène ça, ça permet de, de, de créer. Euh, mais c'est sûr qu'on y voit là donc une condition qui est absolument centrale au métissage qui s'est produit en Nouvelle-France. Et ça, on va y revenir dans des dans épisodes subséquents pour comprendre les conséquences d'un de, de, contexte comme ça où les, les hommes étaient, étaient attirés par les bois autant pour l'appel la de la liberté que l'appel de, de l'éros. Euh, donc, euh, dans ce contexte-là, ben, on, on sait Colbert euh, conscient de ce déséquilibre-là euh, et, je, et Jean Talon, on va tenter de faire venir des femmes euh, autant, que, autant que possible. Et là, contrairement à la, la croyance ou le mythe populaire, euh, ces femmes-là n'étaient pas des, des prostituées ou des femmes euh, donc de, de, de, aux mœurs légères. Euh, C'était plutôt des, des, des orphelines qui étaient présentes dans les orphelinats, des orphelines de bonne famille, et on a ratissé finalement les orphelinats de France pour aller voir euh, des femmes qui allaient à, à avoir ce qu'il fallait pour, pour euh, s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Euh, donc, on leur promettait une terre cultivable, euh, des outils, un mari évidemment qu'on qu pouvait, qu pouvait marier, puis une dot de, de 20 livres aussi. Et donc, ça a convaincu plusieurs femmes, euh, plusieurs jeunes femmes, donc de, de venir faire, euh, faire le saut en Amérique. Et euh, donc, euh, il y a eu près de 800 fées du roi. Euh, qui ont fait le voyage là, durant la période 1663-1673. Euh, et, et ces femmes-là, quand elles sont arrivées au pays très rapidement, se trouvaient mariées. Et ça a permis, disons, de, de réduire le déséquilibre sans l'éliminer. Euh, mais au moins, il y avait un influx de, de femmes qui a, qui a vraiment donné un coup d'élan ou un coup, un coup de barre, disons, dans la, la capacité de la population coloniale là, de, de, de vraiment, de vraiment se, se prendre racine et, et, et se multiplier. Et également, donc dans la même période, il y a des familles de colons qui ont été invitées à s'installer et aussi des centaines d'engagés. Donc, ça, c'était des jeunes, des jeunes hommes plutôt qui étaient donc en santé et dans un contexte un peu de contrat de servitude où on, on offrait trois ans de sa vie pour travailler dans la colonie. En retour, ils étaient lori, nourris, logés et recevaient un petit salaire. Et euh, donc, euh, ils, allaient, euh, ils allaient se charger là, des travaux lourds de la... De la colonie, construire les ponts, les routes, toutes ces choses-là. Et généralement, ces jeunes hommes-là venaient des centres urbains de, de France. C'était des artisans euh, qui, donc, avaient des, des conditions de vie qui étaient assez, assez difficiles en France et pour qui, donc, le saut vers l'Amérique constituait un, un pari qui en valait la, la chandelle. Alors, c'est des centaines de ces jeunes hommes-là qui sont venus et au bout de trois ans, bien, là, on leur donnait, on leur octroyait une terre, ils pouvaient se marier une famille et vraiment commencé à prendre racine. Et donc, euh, soit qui décidaient de cultiver euh, ces terres-là, devenir un habitant, dont on va parler dans, dans quelques minutes, ou euh, devenir euh, coureur de bois, aller traiter avec les, les Amérindiens là, dans, dans, dans les pays d'en haut. Donc, il euh, y, y a eu euh, cet influx-là de jeunes hommes euh, qui sont vraiment, disons, les, les pères là, de, de la nation franco-nord-américaine. Euh, le, le déséquilibre va perdurer quand même, euh, est un peu moins pire, mais ça, jusqu'en 72, euh, 672 ou euh, 1672, euh, ça va être le double d'hommes que de femmes et tranquillement, ça, ce déséquilibre-là déséquilibre va, va se réduire au fur et à mesure que la population va, va se, se multiplier. Et euh, donc, en 1700, on va, on va atteindre environ 15 000 de population en, en, en Nouvelle-France. Donc, il y a eu là, vraiment, on a quintuplé la, la population en, en quelques, quelques décennies. Et ça, c'est vraiment en, en fonction d'une croissance naturelle euh, qui est euh, due à, à, disons, à des, des mamans, des femmes qui ont, qui ont fait beaucoup de bébés euh, durant leur, leur vie. On parle d'à peu près une dizaine d'enfants de, de, par, euh, par femme, finalement, en moyenne. Durant, durant le temps de la, la Nouvelle-France. Donc, c'est une croissance qui est absolument fulgurante pour, pour l'époque. Et euh, on, peut, euh, on peut estimer environ, c'est l'historien Alan Greer, qui dit que 27 000 Français ont fait le voyage en Amérique durant le temps de la, la Nouvelle-France. Et les deux tiers sont retournés euh, après leur, leur passage. Donc, on peut, euh, on peut donc accorder à, à moins de 10 000 Français euh, la, la dimension, l'ascendance la, européenne des, de la Franco-Amérique, donc, revient à moins de 10 000 Français. Alors, on sait qu'ils ont été beaucoup métissés avec les Premières Nations, mais le, le bassin ou la dimension européenne de l'ascendance euh, de, de cette population-là, c'est euh, moins de 10 000 personnes. Donc, c'est assez, assez restreint. Ça permet de comprendre aussi pourquoi les, les Québécois, ensuite les, bon, les Canadiens, Canadiens français, ont été tissés aussi serrés, c'est qu'on venait d'un bassin assez réduit. Euh, ces gens-là qui venaient du côté, euh, de ce côté-ci de l'Atlantique, la de, de euh, donc, euh, devaient vivre une traversée euh, qui était carrément initiatique, euh, parce que la traversée transatlantique à l'époque, au 17e siècle, c'était un phénomène qui était nouveau. Les, les bateaux n'étaient pas bien euh, adaptés, c'était quelque chose... Euh, donc qui était, qui, était, qui était pas nécessairement encore bien rodé pour pour les bateaux et les navigateurs alors on devait, on devait prendre des risques pour faire le faire le saut euh, il y avait évidemment on passait un mois deux mois voire trois mois en mer euh, dans les montagnes russes, euh, parfois violentes, euh, se faire baloter dans, dans le bateau. Donc, on peut penser tu sais, à mal de mer, l'eau rance, euh, la puanteur, euh, l'étroitesse des cales, un régime qui pouvait être assez, assez ennuyant, disons, euh, les fièvres de navire, les parasites, euh, les dommages de l'eau salée sur les vêtements, sur les bagages, euh, les tempêtes violentes. Tu sais, ça, c'était toutes des choses qui faisaient partie, disons, des, des misères quotidiennes quand on traversait l'Atlantique. Puis juste un petit rappel, Champlain l'a fait 27 fois au cours de sa vie. Donc, ça, ça permet de comprendre à quel point le, le personnage était dédié à sa cause. Euh, et s'il y avait des, des vents contraires ou l'absence de vent, ben, euh, on pouvait perdurer en mer, il y avait le scorbut qui pouvait devenir une menace. Donc, euh, c'était vraiment tout qu'un défi, toute qu une initiation. Puis une statistique absolument, absolument fade, ou, euh, vraiment à couper le souffle, c'est qu'au star qu à la moitié du 18e siècle, c'était... Si 10 de l'équipage des personnes à bord des bateaux mouraient, on considère que c'était un bon voyage. Donc, euh, c'est assez, <rire> assez, euh, assez fulgurant, disons. Donc, les gens qui, qui faisaient ce voyage-là, euh, qui débarquaient dans la vallée du Saint-Laurent, eh ben eux euh, se retrouvaient devant une nouvelle vie, devant un continent qui était sauvage, qui n'avait aucune commune mesure avec, euh, avec le continent qu'ils avaient connu en, en, en Europe. Et euh, donc, c'était ça le nouveau monde pour eux. Et euh, ces, ces colons-là n'allaient pas léguer à leurs enfants un, un héritage, euh, mettons, complètement européen, euh, mais qu'ils allaient en faire des, vraiment des enfants d'Amérique. Alors, on peut comprendre déjà qu'une sorte de rupture avec euh, l'ancienne vie pour embrasser une, une nouvelle vie. Et euh, donc là, c'est dans la deuxième partie du 17e siècle que. Euh, les, les colons français de la vallée ont commencé à s'appeler les Canadiens. Même chose pour les Acadiens. Donc là, ça voulait dire qu'on embrassait une identité qui n'était plus la même que, que celle originale. Et euh, ces gens-là avaient décidé donc, de vivre du côté du Nord et du côté de l'hiver, contrairement à l'Europe. Et euh, on parle euh, d'environ 80 de ces nouveaux colons-là durant l'influx d'immigrants qui ont décidé de s'établir sur les terres et de cultiver euh, la vallée du Saint-Laurent. Alors, ça nous amène euh, à, à ce sujet qui, qui est absolument, euh, je trouve, fabuleux quand on creuse et on rentre dans le détail des choses, euh, les habitants de la vallée du Saint-Laurent. Euh, donc, euh, dans les livres d'histoire, on en a parlé très peu, je pense, de, de, de qui étaient ces hommes et ces femmes, leur quotidien, euh, leur, euh, leur, leur psyché, disons, et, et, et leur, leur substance interne. Et euh, de, de, de pouvoir creuser, découvrir ça, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui donne la vie à notre histoire, euh, notre histoire nationale. Donc, euh, ces gens-là quittaient un monde, euh, un ans, un, le vieux continent où la vie, souvent, les avait marginalisés. Donc, ils rentraient dans un monde qui était rempli de, de possibilités. Et euh, quand on devenait cultivateur dans la vallée du Saint-Laurent, on, on, on se permettait, on se donnait la chance de, de vivre quelque chose que nos, nos ancêtres, que nos parents euh, auraient rêvé dans, de, de vivre, c'est-à-dire avoir une abondance de terre, avoir une abondance de d'opportunités, disons, de, de, de, de se déployer et de, de s'épanouir. De Alors, on peut comprendre, évidemment, les débuts vont être très modestes pour, euh, disons, un couple typique de, de colons qui débarquent dans, dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, si on prend l'exemple d'un jeune couple qui arrive, euh, souvent, ils allaient partir d'une petite cabane de fortune sur une terre là, qui leur était octroyée. Euh, une petite cabane avec un pic, une hache, une scie, un sac de farine et là, on va, on va tenter de, de commencer à défricher le territoire pour euh, se faire euh, un espace qu'on pourrait, qu pourrait cultiver. Fait que il fallait évidemment défricher, nettoyer, piocher, piocher le, le, le, la terre. Fallait abattre les arbres, les débiter, les écarrer et en faire donc des, des billes qui allaient servir à la construction des, euh, des maisons ensuite. Et euh, donc, après un été de travail, on avait entre un et deux arpents de terre qui pouvaient être labourés à, à l'automne suivant. Et euh, les, les plus grosses souches, les roches qui allaient parsemer le sol, bien, on allait les, les, les, laisser, euh, les laisser là euh, le temps qu'elles qu pourrissent et qu'on puisse avoir les moyens de les, de les enlever. Et là, on allait planter les, les cultures qui étaient surtout iroquoiennes, donc euh, les trois sœurs, le maïs, les fèves, la courge. C'est avec ça qu'on commençait à se donner euh, une, une subsistance euh, qui permettrait là, de, de traverser les, euh, les, les saisons. Et euh, donc, euh, pendant l'hiver, on allait continuer aussi à abattre, euh, abattre d'autres arbres puis essayer d'agrandir le, le périmètre qui pouvait, être, euh, qui pouvait être cultivé. Et là, donc, après quelques années de travail et euh, donc presque autant d'enfants, euh, le couple a réussi à amasser un peu d'argent en vendant des, euh, des produits de la ferme. Évidemment, les hommes pouvaient aller faire de la traite des fourrures. Euh, quand c'était un petit peu plus à l'est, ils pouvaient aller aussi aller, aller pêcher dans, la, dans le golfe du Saint-Laurent. Et euh, donc, avec le capital emprunté, on pouvait s'acheter deux bœufs, et là, avec ça, on pouvait commencer à, à, à faire des, des plus gros travaux pour euh, défricher. Et avec la, la, la, la charrue, on pouvait euh, déplacer là, des, des plus grosses charges. Et euh, on pouvait aussi commencer à faire pousser du blé. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant pendant que les, les paysans en, en Europe devaient souvent se contenter de, de grains noircis, de, de, de second ordre. Bien, nous, euh, du côté de la vallée du Saint-Laurent, les, les habitants pouvaient avoir des grains de blé de, de première qualité, se faire du pain de, de première qualité. Alors, euh, c'était, disons, déjà une amélioration par rapport à ce que leur, euh, comp, leur, euh, mettons, leur, leurs équivalents là, en Europe pouvaient, euh, pouvaient vivre. Et euh, donc, on, on avait aussi l'occasion au fil des années de, donc, de construire... Euh, la, la maison principale, donc dans le style pièce sur pièce canadien qu'on qu connaît très bien, qui est si distinctif là, de l'Amérique. La, c'est un, un concept qui est tout à fait indigène euh, au continent, là, les maisons euh, style canadien pièce sur pièce. Et euh, ces maisons-là étaient évidemment petites, mais très, très chaleureuses. Il y avait donc euh, une seule grande pièce avec un grenier, euh, donc qui allait servir euh, à la fois là, de salle de séjour, de, de chambre à coucher, de cuisine, d'avoir une table dans laquelle euh, où les gens allaient pouvoir euh, manger. Mais c'était assez, assez simpliste, mais quand même très, très, très chaleureux et, et, euh, et euh, disons, confortable pour, pour l'hiver. Et la cabane de fortune du début allait devenir un peu la, la, la, petite, la petite grange ou la, la petite. Euh, la petite habitation qui allait servir à héberger les animaux. Alors, euh, donc, euh, cette vie-là, évidemment, on peut comprendre, c'était exigeant, il fallait travailler fort pour, euh, pour, pour défricher, mais euh, il, ces, ces, ces colons-là réalisaient quelque chose qui était absolument remarquable là, à l'échelle de l'Occident pour cette époque-là, c'est qu'ils possédaient ce que leurs ancêtres, euh, mettons, avaient toujours, euh, avaient toujours rêvé, Uh, ils avaient une indépendance, uh, ils pouvaient vivre uh, eux-mêmes à partir de ce qu'ils produisaient sur une terre uh, qui était la leur. Donc, uh, ça, c'était quelque chose qui était, uh, qui était absolument remarquable uh, et, et uh, qui, qui, mettons, contribuait à, à faire de la vie en Nouvelle-France, uh, une vie uh, beaucoup plus, uh, disons, uh, uh, beaucoup plus marquée par l'ouverture, uh, par l'opportunité de, de, de se déployer, que dans les sociétés hiérarchisées et, et parfois le, le territoire saturé là, de, de la France. Alors, on peut multi, multiplier par des milliers de fois ce scénario-là que je viens, de, je viens de vous présenter pour euh, comprendre que finalement, c'est toute la vallée du Saint-Laurent qui va se, de, se développer au fil des, des décennies. Donc, ça va être une sorte de, de corridor continu entre Montréal-Québec où les fermes vont s'installer, toujours dans la, la tenure seigneuriale. Alors, c'était des, des, des terrains en rectangle qui partaient du fleuve, à, à angle perpendiculaire et qui allait donc euh, s'additionner pour créer finalement une sorte de, de, de village continu euh, qui, euh, qui allait évoluer là, au, au fil du temps. Et autour des, des affluents aussi, qui euh, donc la rivière Chaudière, la rivière Richelieu, euh, qui étaient des, des lieux ou des, des territoires très fertiles aussi. Alors, euh, toutes ces, ces régions-là, toutes ces régions-là se sont peuplées au fur et à mesure que des, des, des colons et des seigneurs venaient, euh, venaient s'installer sur, sur le territoire. Et euh, donc, un observateur qui partait, disons, de Montréal, remontait jusqu'à Québec, euh, et, et les différents affluents pouvaient apprécier pratiquement l'entièreté de la colonie euh, avec un, un seul voyage. Donc, c'est un peu là, de, de quoi avait l'air euh, la Nouvelle-France, la, la vallée du Saint-Laurent à cette époque-là. Et euh, cette, euh, cette, cette, cette réalité-là, cette vie dans, dans la vallée de Saint-Laurent, euh, c'était une vie qui était marquée par l'autosuffisance, disons, l'indépendance euh, de, de, de moyens, de, de, de, de, de l'indépendance alimentaire. Et euh, c'était un monde où, disons, la, la pauvreté était aussi rare que, que l'opulence. Euh, il y avait peu de gens riches et peu de pauvres aussi. Donc, il y avait une sorte d'équité euh, au niveau de, de, de, de la qualité de vie ou du niveau de vie des gens. Okay, on prend une pause, Marc, et puis on en revient.